Dans une minute, chérie. Coucou tout le monde. J'ai quelques nouvelles. Vous voyez, ces montagnes russes ne sont en fait pas encore finies. Qu'est-ce que ça veut dire Tout l'heure. <rire> ok. Un peu bizarre. Hmm. Oh, on dirait que ces ordures nous ont sauvés. Mmh. Allez. C'est qui le roi de la pile d'ordures, maintenant Ça <rire> Je tu bien rattrapé. Ah, oui. Mmh. Suzy, est-ce que ça va mmh. <rire> C'est rien. Je suis juste... Euh... Oui. Ah. Tu es sûr que tu ne veux pas que je regarde ça? Oh, regardez quoi, je vais bien! Ouais, oh, hey, qu'est-ce que tu fous? Ça va mieux? Elle est mieux après que tu te sois ramené, mais. Je vais pas moins bien, j'imagine. Tu fais ça en fait. Ce truc de soin. La magie de soin, c'est simple, Suzy. Tout le monde peut, faire en, peut en faire. Je pourrais même t'apprendre, si ça t'intéresse. Rappelle-moi <rire> plutôt pour une magie d'effusion de sang. Mais euh, si tu veux, j'imagine que je pourrais l'apprendre. Comme ça, t'arrêterais de, me bassiner avec ça. Bien sûr, Suzy. La prochaine fois qu'on fait une pause. Qu On est parti à Chris. <rire> ok. On fait dans la poubelle et trouver bonbon moi parfait ça je trouvais déchets putain un... c'est un sac poubelle ressemblant à une aubergine effectivement encore des cartons des cartons des cartons des cartons si tu n'en as quand même porte, évidemment on ne peut pas se taper c'est une aubergine ressemblant à un sac poubelle je suis une hubert tout le monde m'aime ah ben bah, voilà une hubert c'est pourquoi je vis Je vis dans les déchets. Oh là là, oh là là, je suis crado. Tu savais que tu pouvais ajuster ton inventaire. Les poubelles comme moi peuvent contenir toutes sortes de choses. Tout comme ton stockage si vous avez plus de deux objets. Mm -hmm. euh, ouais, pas maintenant, mec. C'était une sorte de moment émotionnel. Oh, oh c'était pas grave. Oh la vache, tu serais pas du BAF là-bas Vraiment ça Il est là. D'ailleurs, Chris, je viens de me rappeler. Même si tu ne peux pas transporter, même si tu ne peux transporter que 12 objets Dans stockage, quand tu regardes tous les objets en troupe, tu trouveras Tu peux y accéder là où tu peux voir les recrues Les ennemis et épargnés sont recrutés dans notre ville, tu te souviens <rire> Ouah, wow, ça a l'air d'être une information plutôt utile Genre du coup, si je vois un ennemi recruté, que je peux lui parler Tout va bien Je sais pas C'est un embranchement qui il semblerait que ça puisse être avantageux de se séparer Et qui veux-tu partir Euh, Est-ce que ça a une réelle incidence ou c'est juste. Je pars avec Ralse, ensuite je reviens là ensuite je pars avec Suzy. En vrai j'ai plus d'avis d'aller avec Suzy pour la surveiller. Franchement, elle pourrait faire de la merde. Si je veux faire un orange pacifiste, imagine qu'elle bute tout le monde. Eh hey, pourquoi c'est toujours Chris qui choisit Ralse, tu viens avec moi. Hein, Chris je. Bah ok, bah, le problème est réglé alors. <rire> le problème est réglé. Ça fait un bruit de chien. D'ailleurs, hâte de revoir ce perso, mais. Bienvenue en ville. D'accord. Ouah, wow, j'ai une sacrée chatte là. Non, mais j'ai vu, j'ai vu euh... l'autre. Noël! J'ai vu Noël, putain! Hein, Fuck, des pop-up en popé! <rire> des pop-up en popé! Du coup, je suis tout seul! Pop-up, euh. Cliquez, vas-y, je vais cliquer! Cliquez inconsciemment sur un pop-up, monstre pour humain! Proche de chez vous! <rire> hein? On a créé un autre! Ah, j'ai trop envie d'en créer plein! Wouah! C'est incroyable! déclarer ses impôts à 7h44 j'ai encore cliqué on en a rien à foutre <rire> le peuple en cessé de fonctionner mais laisse la j'adore ce jeu j'ai vu noël passer par là fait chier elle est là parfait chris qu'est-ce que tu oh noël chérie. elle laisse pas me trouver Noël ma chère chérie adorée où es-tu On est une équipe maintenant tu te rappelles Tu dois toujours devenir mon père en consentant. Chris, il semblerait que nos camarades nous échappent et... D'accord. Donc on en est rendu là afin de retrouver nos groupes. Nous devons faire une trêve précaire. Ma reine, ma splendide reine, où êtes-vous Oh non, ne le laisse pas me trouver. <rire> Ça me fume. Ah, Chris, ce n'est pas la forme de vie que je cherchais. Hein Oui, le reste de l'escouade 12 sur 20 Ne me dis pas qu'ils t'ont abandonné ha <rire> Ça t'apprendra à faire confiance à Suzy <rire> Hein ah, ah, Noël La reine Elles sont juste occupées à jouer à des jeux rétro ailleurs Elles m'attendent sûrement sur l'écran de sélection on est content du groupe <rire> Attends, On est rendu là, afin de retrouver nos groupes respectifs. Il semblerait que nous devrions faire une trêve précaire. <rire> Comment ça Qui est l'espèce de bip qui t'a permis de double -trêver Euh, Tu as tendu quelque chose Pouet, pouet, non, c'est juste les bruits de la ville. Ah, ok. Je pars devant. Ne sois pas en temps. Chris, au nom de notre meilleure trêve. Putain, oh. Chris, au nom de notre trêve, la meilleure des deux. Continue de distraire Birdly et trouve Noël. Car tu vois. Birdly, il. Ok. Il fait rien de mal. Il est juste énervant. Ciao, ciao. Parfait, Noël. Chris, je. Euh... Ça ne te dérange pas. Il te reste une place pour une autre trêve. pas triple trêver. Bien sûr. Merci, Chris. Nous alors rejoindre l'équipe. Let's go Rejoindre l'équipe. Cela vous en de pouvoir de ne pas savoir ce qu'est un joulu tortue. Toujours plus ça les noms. Donc, euh, tu as une idée d'où est Suzy qu quoi Je fais que demander, c'est une question normale, hein Qu'est-ce que c'est que cette merde encore, là C'est un trou où les souris entrent. C'est un trou où les souris sortent. Une souris C'est incroyable l'animation, là. Désolé Chris, tu pourrais t'en occuper Peut-être en les faisant rentrer dans l'autre trou Ah bah je suis con juste ça en fait. Je suis débile. Je suis vraiment con. Oh, on dirait que ça suffit. J'ai pas le choix là. Hein Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait J'adore ta gueule. Noël 88 PV prendre soin. Euh, hein Qu'est-ce que tu veux que je fasse Agir Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ah, C'est la première fois. <rire> ça me fume le gars qui veut l'expliquer comment ça marche. Euh, c'est ta première fois dans un combat euh, Eh bien, euh, oui. Oh. <rire> <rire> ça me fume. <rire> Viro, viroquin. Et vous, vous expliquer à Noël comment les combats fonctionnent. J'ai compris, c'est un peu comme Dragon Blazers. <rire> Et si on est gentil avec toi, on peut gagner pacifiquement Ouais. <rire> Et pour ça, je dois porter un costume bizarre Ouais. Mais il faut porter à la limitation bienveillante. <rire> cool. D'accord. <rire> oh, c'est Space Invaders le bordel. Tu mm. vois ta magie action choc de glace dommage de glace épargner si épuisé spray brume et soigne allié donc c'est mieux que ralasser le bordel ok elle une poche de froid épargne victoire de 0 xp et 86 dollars. et encore ils sont juste là si elle est juste là je, je n'ai pas le courage de dire quoi que ce soit Mais, Qui est la personne avec elle Comment c'est Elle ressemble un peu à... Il ah, le regarde par ici, partons Waouh, la gueule, le truc Eh, tu saurais pas comment j'ai une crise existentielle écrasante C'est pour un ami Un ami qui me ressemble et parle exactement comme moi <rire> Il parle de moi <rire> Ah, mec Oh, c'est la reine Chris, c'est la reine Elle est là-bas est-ce que tu peux trouver un moyen de la distraire Est-ce qu'on va la combattre un jour Oh MDR Tu es là oh. Désolé, Chris. Pendant que je cherchais Noël, j'ai bu genre 4 verres de cette boisson à boire à, à tout âge. 4 verres d'acide pur de batterie. Ouais. <rire> <rire> ne t'inquiète pas, c'était mon verre de lancer son danger. D'accord. Bon Chris, Chris ma petite pirouette cacahuète Puisqu'on est copains de trêve, je pense qu'on est sur la même Longueur d'onde mathématique <rire> Tu me comprends Chris Tu ne fais pas de choses insensées comme avoir des opinions Ou hurler quand je te capture Ou me parler d'idées d'horribles pour mon premier de la classe Land. Je n'arrive pas à calculer ça Pourquoi tous les autres sont si ingrats Encore une fois la même explosion Oups, c'était mon verre de le trop dangereux. <rire> Chris, je veux juste faire sourire à tout le monde. Et si je dois devenir un vilain antagoniste pour faire. Pour, pour ça, ouais. Pour ça. Est-ce que c'est vraiment si mal C'est pas grave. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu aurais tort. Mais Chris, puisqu'on est toujours copains de notre rêve, peut-être qu'on pourrait en profiter jouer à ce jeu à nouveau. N'était-ce pas amusant Chris Juste toi et moi. On s'amuserait bien. Personne d'autre pour nous déranger. D'accord. Ma reine, je vous ai cherché partout pour vous montrer ceci. Un monument à notre grandeur, à nous deux. Oh.. Euh. Euh, euh, C'est. Oh, bah, euh, euh, euh, euh, comment je formule ça <rire> Très intelligent. <rire> il est jamais qu'on écrit ment. <rire> tu es si intelligent. J'adore te tolérer. <rire> je savais que vous l'adoriez. Vous avez excellent goût. Très cool ce statut. Je ne savais pas que tu avais des tétons. <rire> J'en aurais bientôt dans notre monde idéal. « Chris, n'hésite pas à admirer notre savoir-faire artisanal. La reine et moi devons organiser nos plans. <rire> »« Oui, oh, super, j'ai hâte de faire ça. Mm. »« Miam, miam, miam, miam, miam. »« Allons-y, Bergly. »« Vas-y, je suis juste derrière toi. »« Baisse procédurale du son de ma voix. »« Désolé, Chris, je dois halte plus stable. <rire> »« Non, d'ici. <rire> » Wow, super visage. <rire> ah, le... Quel génie Psyou, on dirait que mon déguisement a marché. Ça a l'air ridicule, mais c'est mieux que de se cacher. Allez, on y va, Chris. <rire> mais non, mais c'est incroyable. Vous perdez le savoir-faire artisanal. Si <rire> c'est pas ici, je ne peux rien voir. J'imagine qu'elle le porte avec euh, lorsque je ai besoin. Ok, on y va pour de vrai cette fois. Hey, T'as la musique bien. Ah. C'est un cul de sac. J'ai l'impression, ouais. J. J. L'interrupteur euh... um, n'a pas l'air de fonctionner. Quel okay. chris, la plateforme tombe, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais Tu me tu m'as fait. Désolé Chris, tu m'as sauvé, n'est-ce pas Je reconnais cette musique. Mr Beast Attends. C'est vraiment la... la musique du man de Mr Beast ça me fume. Chris, peu importe ce que tu viens de faire, recommence. Mmh. Et... Ah, Chris, bloqué sur cette énigme, est-ce que je vois ah, Je pense avoir entendu Noël appeler à l'aide, mais euh, maintenant je comprends ce que c'était ce bruit, Chris. Son cerveau doit être en train de pleurer. Pauvre douce Noël, où peut-elle bien être en ce moment Bloqué sur une énigme comme celle-là Sans doute c'est mmh. D'accord, seulement c'était là pour réagir avec elle. na elle pas une bûche qui essaie de défense cependant c'est sûrement mieux d'être seul avec toi je comprends pas ce qu'il faut faire. ah comment je peux faire ça d'accord ok je dis pas Je dis pas ce qu'il dit hein. mais c'est moi bon, juste ça du coup j'aime su est ce que tu vois J'aime sûr. il fais juste de. Mais normalement je dois se finir plus ici. Oui. J'aime suri. Mais il dit des trucs ultra profonds en plus, moi je peux pas voir. J'aime Suisse. J'aime Suisse, what the fuck qu Comment as-tu... Comment as-tu as résolu ça Une horloge cassée est à l'heure une fois par jour. Et Chris, si quelqu'un te demande... J'ai résolu l'énigme. C'est injuste que tu reçois les éloges pour un coup de chance. Compris, personne ne te pense autrement, surtout Suzy. Tu sais qu'elle me prendrait de haut sinon. Du coup, j'ai pas pu lire. Bon, je dirais au ce qu'il a dit, parce que, putain, what the fuck, man. J'ai rien compris à ce qu'il dit. <rire> Mon Dieu. Tu sais, je pense que je n'ai plus peur des souris. En fait, je les trouve peut-être même un peu mignonnes. Bref, continuons d'avancer. Noël, désormais, immunisé aux souris. Ok. Il oh, y a pas de musique. Eh, eh, oh... Noël Qu'est-ce que tu fais avec Chris euh, Je... Euh, je, euh, je... Oh, on a une trêve une, une trêve Avec Chris <rire> C'est impossible je f... Ça ferait double trêve Hein D'accord, rien, ma très chère Noël. Je sais ce que tu veux vraiment dire. Tu, tu le sais Pour accepter tout cela, tu dois te sentir forcé, n'est-ce pas C'est pourquoi tu n'es pas avec la reine en ce moment. Perthly, tu comprends oui, je comprends. Chris force à être de son côté. peur, Chris, notre travail va terminer Non vraiment Noël, ça va sûrement faire mal. Mais c'est pour t'aider Attends, écoute-moi Frère Il a joué malin Donc couragez Noël j sur son esprit Sa magie augmente par a trouvé son intelligence attirante. Chris, je comprends, tu as pris la grosse tête à pas briser sur cet énigme par pure chance Au oh, calme. Ok, je vais me soigner quand même. Euh, Berdy, je suis content que tu essaies de m'aider. Inutile de mon me merci, ma tricheur Noël. Ok. Donc, tu penses que c'est ta chance de prendre le dessus sur moi En prenant ma chance à la plus précieuse, Noël mmh. Je ne pouvais pas là. Oh, mmh. frère Ouais, mmh. trois fois <rire> Fuck, ça me saoule. Vas-y. Ah bah ouais, du coup, 80 pour Noël. Enfin, pas pour moi. Pour Noël, j'ai dit. Voilà. Magie à une action standard Plus 10% Mais devine quoi Chris J'ai une ou plusieurs choses que tu n'auras jamais J'ai nommé des camarades Oh non Avec ça en plus Je Je suis dead Sur moi, ouais, et du coup, magie, c'est pour les brumes. Et oui, Christophe, dans à toi j'ai une équipe aimante derrière moi, et tu ne vaincras jamais en combattant seul. Et attends, où sont partis les autres? Oh, fuck, elle a tout de fond, frère. Vas-y, remercie Noël à mon maman. Je malin. Hé, hey, mais mes l'y sont partis. Ah, ils sont sûrement partis et des la reine me chercher. La, la ferme Chris, la ferme Je me fiche ce que je euh, dirais que tu ne de rien Ça c'est trop dur. Oh non cas où, oh frère Attendez un peu, les oxynos vont revenir d'une mitre à l'autre. Attends. Je vais trouver un moyen d'esquiver tout ça mais... Pff, frère, toujours plus mec, ça s'attaque J'appuie sur l'espace pour monter. Hein. Et là le problème c'est que là j'ai plus rien après. Hein. J'ai atteint intelligemment. Victoire. Du coup, c'est bon là B Bordel Est-ce que ça va Y aller plus doucement <rire> Le seul qui était en mode facile, c'était moi Tu as l'air épuisé. Je suis juste fatigué de retenir ma véritable puissance. <rire> Noël, ça serait trop simple de te sauver tout de suite. Chris, avance et améliore tes stats de force. Tryhard Peut-être qu'un jour tu seras un rival digne de ce nom. <rire> Parfois, je m'étonne moi-même d'à quel point je suis cool. Il m'a frappé en pleine face avec une tornade. Ouais, t'inquiète, ça m'arrive pas aussi. Après avoir vaincu Burly, une certaine odeur flotte dans les dans l'air. Cela euh, vous emplit du pouvoir des nuggets de poulet. Logique. J'ai fait une petite pause. Entre temps. Ça a écrit bouchon. Hein. Cinématique encore. Noël. Chérie, où es-tu Oh non, elle arrive.